Il y a un labyrinthe ici! Tracker peut utiliser sa Super -oui pour suivre la piste sonore des singes jusqu'à la fin du labyrinthe. Utilise la Super -oui de Tracker en appuyant Très bien! Nous y sommes! Tracker peut utiliser son ouïe incroyable pour trouver son chemin à travers le labyrinthe. Appuie sur A pour l'aider! C'est ça! Maintenant, suis la piste sonore pour trouver la sortie du labyrinthe Tu as trouvé une empreinte de pâte dorée Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver Souviens-toi Tu peux aider Tracker à entendre la piste en appuyant sur A. Parfait Tu as aidé Tracker à traverser le labyrinthe et à trouver le chemin jusqu'aux singes. Continue de ramasser les prions. Aide Tracker à trouver où sont les singes puants le long du chemin. Tracker doit traverser l'eau. Nous avons besoin que Zuma utilise son aéroglisseur. Choisis que... Très bien Maintenant, nous pouvons continuer. Tu as obtenu les friandises pour chiot Quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser? Essayons quelque chose. Bravo! Je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici.